Bonjour les amis nous sommes le dimanche 7 mars 2021. Donc nous avons devant nous le marché donc du Dax. Comme vous voyez la semaine passée il a fait des mouvements assez intéressants donc nous sommes ici en M30 donc c'est-à-dire que chaque bougie correspond à 30 minutes et vous voyez donc les mouvements à la hausse et à la baisse qu'il a fait de manière répétitive donc ça a permis de faire à ceux qui trade le Dax, donc de, de très beaux trades euh, durant les journées de la semaine passée. Alors vous me direz, bah, le trading c'est très facile quand on voit un graphique comme cela. Même si ici, bon, il y a quelques indicateurs euh, qui peuvent un petit peu vous embrouiller, mais qui sont très utiles à partir du moment où on sait les utiliser, parce que il est très facile de, de dire que il suffisait d'acheter. Donc le marché ici en bas, ici en bas, ici en bas et le vendre ici en haut, ici en haut. Le tout bien sûr est de détecter les bons signaux qui vous permettent de prendre cela parce que vous, si vous suivez certaines formations vous explique ce qu'il faut faire une fois que le marché a fait ces mouvements-là. Donc c'est sûr que ça, ça ne va pas vous aider et ce qui est utile donc dans des formations comme celle que j'enseigne c'est de détecter les moments où il faut rentrer dans le marché soit à l'achat soit à la vente. C'est-à-dire arriver à déterminer dans ces zones-ci qu'il faut rentrer à l'achat et dans ces zones-là qu'il faut rentrer à la vente. Donc c'est tout l'art du scalping. Euh, c'est de détecter sur des unités de temps très courtes à quel moment vous avez une bonne probabilité de rentrer au bon moment. Il ne faut bien sûr pas attendre d'être ici au, au milieu parce que il y a, vous avez un risque que le marché se retourne comme si vous voyez il est monté et puis à peu près ici au milieu de ce range il, il, il s'est retourné il est reparti à baisse. Donc l'idéal est d'arriver à rentrer à la baisse par exemple ici ou ici ou même ici et à l'achat ici, ici mais aller chercher ça sur des unités de temps plus petites ce qui peut s'avérer un peu plus compliqué lorsque on ne maîtrise pas euh, la technique du scalping. Et vous avez bien la démonstration ici qu'une fois que vous rentrez en scalping sur un marché comme ça et eh bien vous pouvez continuer à faire un trade qui peut durer plusieurs heures puisqu'on a ici des bougies 30 minutes. Donc le scalping ne va pas vous limiter à faire des trades de 5 ou 10 pips. Donc ici on a des, des mouvements qui ont été quand même si on prend ce dernier mouvement là euh, il fait euh, plus de 130 points. Donc vous voyez qu'on peut faire de très beaux trades en rentrant en scalping mais en maîtrisant donc cette technique-là de manière à profiter de mouvements très importants. Si vous rentrez ici dans cette zone-là et eh bien après vous, une fois que, que le marché est monté vous pouvez déjà prendre une partie de vos bénéfices ici et vous mettez votre stop loss à break-even ou un petit peu au-dessus et à ce moment-là vous ne risquez plus de perdre et vous pouvez laisser votre trade ouvert, prendre encore des bénéfices ici, aller jusqu'au sommet et prendre quasiment les 130 points qui, que le marché a donné. Et ça aussi bien dans un sens que dans l'autre. Le tout donc est de maîtriser une technique qui va vous permettre de rentrer au bon moment. Alors bien sûr euh, il faut avoir une technique efficace. Ça ne s'apprend pas du jour au lendemain et ça ne s'apprend surtout pas par soi-même. Pour ça il vaut mieux suivre des formations de personnes qui ont déjà l'expérience de systèmes de trading efficaces qui vous permettent donc de détecter les mouvements qui ont un gros potentiel d'évolution pour faire des trades ainsi d'une centaine de points. Alors bien sûr on est dimanche soir donc qu'est-ce qui va se passer lundi matin eh bien on a, on a bien sûr deux possibilités. Soit le marché va continuer à monter ici, donc il s'est arrêté à ce niveau-là qui est quand même un niveau intéressant puisqu'on voit qu'on a eu des retournements dans ces zones-là. Donc soit il va se retourner, soit il va continuer et aller peut-être jusqu'à ce niveau-là voire plus haut. C'est tout l'intérêt donc de faire des analyses sur du plus long terme. Vous voyez ici donc que le marché il est monté, il, était, il est arrivé jusqu'à ce niveau-là les jours précédents et ensuite il s'est mis en range ici. On voit bien les bandes de Bollinger donc qui, qui vous donnent des, des indications intéressantes. C'est un indicateur donc, que j'explique dans mes formations euh, au scalping et qui vous permettent euh, de rentrer euh, sur le marché et de sortir au bon moment. Ce n'est pas le seul indicateur, vous voyez que j'ai d'autres indicateurs ici mais euh, vous voyez quand même que vous avez pas mal d'aide avec cet indicateur là qui vous permet de prendre le marché de manière à chercher un maximum de potentiel et de réussite sur le marché. Donc, si vous allez sur une unité plus grande, vous voyez ici on est en H4, chaque bougie correspond à, à 4 heures. Ben on voit ici que éventuellement pour arriver au sommet de la bande de Bollinger, on a encore un potentiel. Donc Lundi matin il faudra déterminer si le marché va encore continuer à monter peut-être jusqu'à ce niveau-là ce qui sera bien sûr un, un trait très, très intéressant puisqu'on a encore un, un potentiel pas mal ici. Donc vous voyez si on prend là ben on a encore une centaine de points jusque-là. Donc ça peut être très intéressant ou bien il va redescendre ici comme on voit ici. Donc c'est un point sur lequel il s'est retourné il s'est retourné plusieurs fois, on a également ici un retournement donc il peut très bien se retourner lundi matin à ce niveau-là. Ce qu'il va falloir faire c'est déterminer donc dans les premières heures de la journée, même les premières minutes peut-être à 8 heures, si le marché euh, casse ce niveau-là, il y aura peut-être eu un, un gap pendant, pendant le week-end parce que nous particuliers nous n'avons pas accès à, à ces marchés le week-end mais il peut très bien que le marché soit à ce niveau-ci euh, lundi matin. Ou bien il aura déjà entamé une baisse et euh, il faudra déterminer si c'est le moment opportun pour euh, ce se positionner à la baisse ou si au contraire euh, la baisse n'est ne, pas entamée ici et si on a un gros potentiel de, de continuation du marché à la hausse. Donc on peut faire des analyses sur le plus long terme encore. Vous voyez en daily ici, on voit bien ici qu'on a un niveau euh, assez important puisqu'il a buté plusieurs fois sur ce niveau-là. Donc vous voyez des mèches ici. Donc il monte mais il est chaque fois repoussé repoussé donc par les vendeurs à ce niveau-là donc euh, on est sur un, un niveau très intéressant ici à déterminer et ça peut nous donner donc euh, des journées avec une centaine de points euh, qu'on peut prendre en une fois ou plusieurs fois. Donc euh, ne vous inquiétez pas sur la, si vous ratez un, un premier scalp il y a toujours des possibilités de reprendre le marché. Donc vous voyez ici on est en une minute, et vous voyez L'idéal c'était de partir ici mais on avait encore des potentiels pour reprendre le marché ici, pour le reprendre ici, pour le reprendre à différents moments. Bien sûr vous avez toujours ça mais il faut arriver à maîtriser une méthode de scalping et moi je vous enseigne cela dans mes formations au scalping de manière à ce que vous ayez toute la journée des potentiels importants de, de réussite sur des trades. Soit que vous preniez 5-10 pips, soit que vous laissiez le marché ouvert mais le scalping est sans aucun doute la meilleure manière pour vous d'avoir des bons résultats en trading. Et que vous soyez sur le DAX ou sur le Dow Jones, euh, C'est pareil donc vous avez des mouvements intéressants comme celui aussi. l'après-midi donc à, à partir de, de 15h30. Vous pouvez prendre des très beaux trades sur le Dow Jones aussi, ce sont les deux marchés que je traite et ça vous permettra donc de faire des, des journées avec des gains importants qui peuvent aller de 1 à 3%. C'est ce, ce que je vous conseille de, de viser. 1 euh, à 3% de votre capital c'est tout à fait possible en, en suivant donc les conseils euh, et les techniques de mes formations scalping, scalping plus Ishimoku. Vous voyez ici que j'utilise également l'indicateur Ishimoku donc, euh, que j'utilise depuis plusieurs années. Après donc c'est un choix donc de faire certains indicateurs, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les mêmes indicateurs mais il faut que vous maîtrisiez euh, certains indicateurs et il vaut mieux euh, suivre des formations de personnes qui maîtrisent certains indicateurs. Après vous voyez si ces indicateurs vous correspondent bien à vous ou bien vous faites des petits ajustements, des petites modifications en fonction de différents autres indicateurs. Vous voyez ici en haut vous avez le SDI, mon indicateur donc, que j'ai fait développer que je vous offre également dans mes formations donc, euh, et qui sont bien utiles pour euh, détecter le sens euh, du marché. Voilà donc euh, c'est une analyse en ce dimanche et on va voir donc euh, demain lundi ce qui se passe sur les marchés. Est-ce qu'on va avoir une cassure ici ou le marché va retourner là mais très certainement qu'on aura une journée encore intéressante comme les précédents jours avec peut-être un potentiel de 100 points à faire soit à la baisse soit à la hausse. Si vous êtes intéressé par mes formations vous trouverez un lien euh, dans le descriptif ici donc sur ce former trading.com et vous avez un lien ici au-dessus également. Vous verrez donc dans mes formations qu'il ne vous faudra pas des semaines ou des mois avant d'arriver à avoir de très bons résultats. Donc mes étudiants très souvent m'appellent ou m'envoient des emails pour me dire qu'ils ont réussi à avoir très rapidement de très bons résultats entre 1 et 3%. Donc euh, moi je suis très content lorsque je reçois ce genre de, de retour de mes étudiants. Si vous aussi vous, vous voulez faire partie de mes étudiants eh bien soyez les bienvenus et n'hésitez pas donc euh, à vous inscrire à mes formations et à tester euh, cette, cette méthode que je vous explique ici euh, aujourd'hui. Voilà si vous avez apprécié ma vidéo un pouce vers le haut ça me fera plaisir. Partagez ma vidéo ça m'encouragera à en faire d'autres et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Euh, je vous donnerai encore des bons conseils et il y a des choses très intéressantes sur lesquelles je suis en train de travailler et que vous verrez dans les prochains jours. Voilà je vous dis à très bientôt, bonne fin du week-end, au revoir.